Je que qu'au début c'était pas ça, tu vois, il y avait pas beaucoup de maps, il y avait du 725, etc. Tu sais, des méta un peu... Euh, pour le moins... Oh le triple. Oh le triple. Des méta... Tu vois ce que Zach peut sortir encore? Tu le vois? Un professionnalisme tel que dans le cadre de ma caméra, tu vois ma propre trottinette électrique comme si j'étais un simple prof qui s'en servait tous les matins pour aller en cours en chemisette. Y'a pas pas vous allez bien encore. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Nous sommes lundi matin. Il est 11h05. Ça me fait plaisir de vous faire cette petite vidéo. Je ne serai malheureusement pas trop là cette semaine. Je vous avais parlé de mon envie de partir en couille et d'aller un peu loin de ce pays en ce moment. Ce sera chose faite. Dès demain, malheureusement, tu vois, ce ne sera pas pour des raisons qui sont les plus joyeuses. Je vous en parlerai un petit peu plus tard dans la vidéo, mais en attendant, me voici. Je vous prépare des choses. J'ai pas envie que vous n'essayiez vous pas votre dose de Zack, d'accord Cette semaine, j'essaye d'en faire deux, peut-être trois, sait-on jamais. Si j'arrive pas à en faire trois, vous m'en voulez pas trop parce que c'est pas réellement quelque chose qu'on peut faire sur un rythme fort, d'accord C'est la fin de la bêta de Call of Duty Black Ops Cold War. On en parlera également dans la vidéo, mais en attendant, aujourd'hui, nous allons aller sur Modern Warfare, d'accord je profite également de ce début de vidéo pour vous annoncer mon partenariat avec la marque de boisson Level Up. C'est une marque qui vous accompagne dans votre grosse session de gaming intense avec un superbe code de réduction Nani. Voilà, moins 5% sur tout leur site. Faites-vous un petit peu plaisir. Je crois même que j'aurai quelques concours pour vous permettre de découvrir et de goûter tout ça. Si vous avez besoin de conseils, je me permets. Voilà, je vous conseille le petit goût. Manque passion pour tous mes amis qui se sentent amoureux de petites touches tropicales, voilà. C'était le petit segment commercial, segment commercial terminé. On va pouvoir aller sur Modern Warfare, sur ma petite vidéo. Allons tester les gamers du lundi matin ainsi que leur mood. Vous allez voir que Zach a encore de beaux restes. Let's go Aujourd'hui, c'est du gameplay agressif à base de saloperies. Je m'en fous, je veux pas un seul bip dans les commentaires. Hein. Pas un seul, j'ai envie de jouer à l'eau. J'ai envie de jouer comme ça derrière les glitchs Non, j'ai envie de jouer un peu comme une saloperie, c'est-à-dire protéger les points de manière efficace, on va dire. Et pour protéger les points de manière efficace, quoi de mieux que cette horreur, j'ai envie de vous dire. Mais on peut faire des switchs à tout moment, tu vois, c'est pas de souci. Regarde, tu switches comme ça, SMG, pompe, t'es bien. Aïe, aïe, aïe, aïe Oh, je m'en sors Il a un shoot de merde Ça, c'est l'avantage de profiter des gens qui ont un shoot plus que douteux, on va dire. Et là, tu les flanques. Là, je suis en flanque, là Jean-Flanc qui te prend par derrière. Oh Jean-Flanc qui.. Ah oh, merde Bâtard, bâtard, bâtard, bâtard avec ta connerie toi. Hop là, tiens. Let's go <rire> J'esquive la mort J'esquive la mort depuis tout à l'heure C'est terrible, regardez, j'ai de la chatte de ouf En fait, il y a des mecs de partout qui veulent mon cul, mais moi, j'essaye de faire en sorte, tu vois, de leur montrer que l'arrêt. Si je leur montre que l'arrêt du cul, ça fait un petit peu comme un fuck, tu vois, c'est marrant. Hop là Super On enchaîne, série de 6, directement, pour commencer la partie. La série de 6 fait plaisir, je vous cache pas que là, la série de 6 fait... Série de 7, série de 7. Oh, sa mère. Ça va venir devant moi, je le sais. C'est réduit C'est réduit Directement pour ouvrir la game Le lundi matin, ça me réussit, cousin Le lundi matin, ça me réussit, putain Voilà Ça, ça fait plaisir Là, je suis content Là, je suis content Là, je l'avoue que je suis content Je tourne la game une fois arrivé, ça fait plaisir Bon, vous allez bien Nous sommes en cette superbe fin de... Euh, donc, du coup, le lundi, de week-end, et cette fin de week-end signifie également la fin euh, de la bêta Black Ops Cold War, et au total... En sortant l'alpha et la bêta, je ne vous aurais sorti que deux vidéos. Su... Oups, deux vidéos sur le jeu. Alors, je vais m'en expliquer. On va en discuter dans le respect des lois républicaines, hein, bien évidemment. Quand je dis ça, c'est plutôt dans le sens de je vais respecter votre avis. Vous allez respecter le mien. On n'est pas là pour dire qui a raison de quoi. Ce n'est absolument pas le but, d'accord Là, j'aimerais juste vous dire euh, une situation dans laquelle je me retrouve quelle est la situation dans laquelle je me retrouve Alors moi, je suis quelqu'un qui a été connu pour ses vidéos Call of Duty hein. J'ai commencé sur Advanced Warfare, Black Ops 3, les plus anciens me suivent depuis 4 ou 5 ans. Vous savez que la licence Call of Duty, c'est mon kiff. Et entre les boosts qui ont pu sortir de quand j'ai commencé, je pense notamment à Infinite Warfare, désolé à ceux qui l'aiment bien. Hein. Je sais que quand quelqu'un aime bien un truc qui n'est pas, tu vois, trop aimé par tout le monde, en général, il va toujours chercher un peu de soutien populaire. Ouais, je suis le seul à aimer tel jeu Je suis le seul à aimer tel... Oui, cousin, t'es le seul T'es le seul En France, t'es la seule personne. Personne qui a mis de finitoire faire, oui monsieur. Non, en vrai, Orvan. Du coup, j'ai joué quand même à cette bêta de Call of Duty Black Ops Cold War. J'ai joué à l'alpha également. Et euh, pour l'instant, je vais être honnête avec vous. Je ne vais pas faire d'analyse objective, d'accord Ce n'est pas euh, de l'analyse, c'est du ressenti personnel. C'est à dire que c'est quand même ce qui compte à la fin, hein Le ressenti personnel, ce que toi tu ressens quand tu joues au jeu. Et, euh, et j'ai pas aimé. Voilà, je n'aime pas pour l'instant. C'est pas. En fait, c'est même pas que j'aime pas. C'est plutôt que j'ai du mal. J'ai beaucoup de mal. Alors, la plupart du temps, quand t'aimes pas un jeu, tu vois, il y a des gens. J'appelle ça un peu des débiles, tu vois, qui disent. Ah, mais t'aimes pas parce que tu te fais défoncer, t'as du mal. Bah, pour l'instant, la vie de ma mère, que c'est pas totalement faux. <rire> c'est pas totalement faux. J'ai du mal sur le jeu à produire. Non, mais qu'est-ce qu'il fait lui derrière Qu'est-ce que tu te branles dans le coin Regarde, regardez, il y, y a mon allié à sa gauche. Il a le temps de faire 5 kills, de me, de me tuer et. Ça, c'est. Toi, t'es nul, toi Ça me plaît pas d'être nul comme ça Ça me plaît pas les mauvais comme ça Cousin, une fois que t'as une meuf dans ton lit, mets le coup de bite Oh là là, ça c'était un sacré shoot ça. Ça c'était un sacré shoot ça. Je veux pas entendre le contraire, c'était un sacré shoot. Le double. Oh sa mère Donc j'ai du mal pour plein de raisons, hein. je vous ai déjà fait des vidéos vous expliquant ce que j'aime pas dans le jeu euh, le surplus strict le SBMM, dites-vous que j'en suis à un point où même le la sensation que ça fait quand tu perds un duel je l'aime pas tu vois la façon dont tu perds un duel c'est trop brusque, trop brutal je l'aime pas Et en plus de ça couplé au fait que j'ai du mal à sortir des grosses games pour l'instant, en fait le terrible le truc terrible c'est que bon ça fait des années que je joue à Call of Duty j'ai changé de plateforme, voilà je suis passé de console à PC etc. Je m'en sors malgré tout bien mais je suis comme un joueur de Foot de 33 ans. Tu vois J'ai des beaux restes. Je peux toujours faire de belles choses. Malheureusement, il me faut plus de temps que la moyenne pour réussir à me remettre au niveau. Hop là. Attends. Super. Je me suis fait stun, malheureusement. Non Mais qu'est-ce que tu branles dans le coin Encore Ouais, ça y est, les cousins, j'ai plus votre âge. C'est terrible. 25 ans, je suis finito. Bon, je dis surtout ça dans le sens qu'après 10 ans à jouer à cette licence, maintenant pour faire des grosses games et être bon... C'est ce qui me rassure dans un certain sens. Hein. Il me faut plus de temps que la moyenne et surtout beaucoup plus de temps de jeu pour arriver à un certain niveau. Avant, j'arrivais sur un nouveau Call of Duty quand je le testais il y a 3 ou 4 ans. J'étais directement bon. Euh, maintenant, j'avoue qu'il me faut plus d'entraînement qu'avant. Maintenant, il faut que je joue au jeu, faut que je graine un petit peu. Et ça m'avait fait la même avec Modern Warfare 2019 pour être honnête. Alors que maintenant, je sais pas pourquoi, avec le temps, je l'aime de plus en plus. Modern Warfare 2019, je l'aime de plus en plus en ce moment. Quand je joue à Modern Warfare 2019, je prends pas mal de plaisir. J'aime beaucoup les nouvelles maps. J'aime beaucoup lancer du multi. Hein. Je parle même pas de Warzone, je parle bien du multi. Sachant qu'au début, c'était pas ça. Tu vois, il y avait pas beaucoup de maps. Il y avait du 725, etc. Tu sais, des méta un peu euh, pour le moins. Oh, le triple, Oh, le triple, Des méta Oh, le Side 4. Oh la série de 5, oh, la série de 5, tu vois ce que Zach peut sortir encore, tu le vois Donc tout ça pour dire que voilà, à la sortie d'un jeu avant je m'en sortais bien, maintenant ça me prend malheureusement un poil plus de temps pour réussir à m'en démerder. Là Black Ops Cold War, en plus des choses que j'aime pas, bah j'avoue que je me fais un petit peu mitraille quand je lance des games, ça, ça, ça me rend un petit peu fou donc pour l'instant j'ai du mal, alors ça me crée une crainte euh, Notamment du fait que bah moi voilà Comme j'ai dit j'ai été connu pour mes vidéos Call of Duty Et je suis un petit peu du coup obligé De vous en donner dans le sens où, euh, où C'est ce qui marche un peu le plus sur ma chaîne Même s'il y a d'autres trucs, Z-Story etc Et j'ai peur de devoir être limité à l'heure actuelle à faire des vidéos sur un jeu Que je n'apprécie pas ou qu'il va me falloir Beaucoup de temps pour réussir à aimer Alors bien sûr là c'était que des alpha et bêta, Le jeu complet risque de changer sur certains points Regardez c'est la kill de qui <rire> Triple éducation Quadrat, hop J'aurais pu faire encore mieux. Il y avait le mec derrière, malheureusement. Donc voilà, j'avoue que j'ai un petit peu peur pour l'instant de devoir être limité à faire des vidéos sur un jeu que je n'aime pas et qui sort bientôt. Il y a trop de raisons qui font que j'aime pas. Malgré tout, je respecte ceux qui kiffent, voilà. À la sortie, je vais grinder celui-ci, d'accord Je vais mettre du temps de jeu pour essayer de trouver les moyen de m'amuser avec les armes qui seront à disposition, tout ça. J'espère qu'ils corrigeront aussi une partie des choses qui peuvent me déranger, surtout au niveau des streaks, etc. Tu vois, je trouve qu'il y a trop de drones, trop de contre-avions espions, les mines de terrain, les armes sans recul, certaines maps qui sont même un petit peu douteuses, là. Celles avec des buissons, t'as l'impression que t'es dans le tribush sur LOL, c'est insupportable. Bref, c'était petite vidéo pour vous faire part de mes craintes et pour vous tenir un petit peu euh, au courant de certaines choses. Je voulais vous parler de mon déplacement en Europe, mais du coup, je me permets, je vais le faire dans une autre vidéo, d'accord J'espère que vous avez apprécié celle-ci. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, ça me fait plaisir, me dire ce que vous, vous avez pensé. Et je vous dis à la prochaine, les amis. Bisous.